effectivement les trois grands sujets des assises de l'eau qui ont démarré là, le 9 novembre, puisque le ministre de l'écologie, vendredi dernier, le 9 novembre, a ouvert ses deuxièmes assises, c'est d'abord apprendre à économiser l'eau. Un agriculteur le disait ce matin utilisé dans l'agriculture, dans certains usages agricoles, dix fois moins d'eau qu'aujourd'hui. Mais cette économie, c'est aussi vrai pour le domaine industriel ou même pour le domaine urbain. On évoquait ce matin euh, aussi l'usage d'eau usée pour certains usages comme effectivement le lavage de voitures ou, euh, ou l'arrosage de jardins. Donc il y a vraiment un sujet majeur qui est économisé. Il y a un autre sujet majeur qui est un, le deuxième grand thème des assises de l'eau, c'est protéger. Donc comment on fait pour protéger la ressource Et euh, évidemment qu'aujourd'hui, euh, il y a un sujet majeur de pollution, de micropolluants. Euh, et, et évidemment que euh, si on a moins d'eau, et en particulier moins d'eau potable, il va falloir la protéger beaucoup plus. C'est euh, par exemple dans le cas des assises le sujet des captages prioritaires. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à gérer ces captages prioritaires. Enfin, le troisième sujet de ces assises de l'eau, c'est partager. Euh, tout le monde en a besoin, euh, aucun des, un, des interlocuteurs ne peut capter euh, la ressource dont on disposera dans, dans 30 ou 50 ans pour son seul usage, donc il faut que tout le monde se mette autour de la table et c'est ça l'enjeu vraiment majeur des assises de l'eau et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce colloque, c'est que tout le monde euh, partage le diagnostic et essaye de trouver des solutions.